Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 86 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Serious m 3 Pour ceux qui connaissent Serious M, euh, Vous allez voir c'est un jeu de FPS et d'action en même temps Surtout d'action hein. on, on tire et, et on bouge beaucoup Alors là ça charge, c'est peut-être un petit peu long Chargement du jeu Allez Donc on a la petite affiche Crow Team Devolver Digital c'est pas très intéressant, mais pour ceux qui, qui s'intéressent un peu aux développeurs euh, en général, ils peuvent savoir à peu près la voilà, Serious Engine. Alors apparemment, ils ont leur propre, euh, leur propre moteur de graphique. Serious Engine. Alors je vous laisse l'histoire. Mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within three years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Donc voilà pour l'introduction, alors donc euh, c'est un monde envahi d'aliens hein, tout simplement et euh, on va faire un peu de sauvetage, de, de mission. alors joueur unique, euh, on va faire un mode campagne et on va faire une nouvelle partie, je raconte n'importe quoi, niveau de l'épisode, ben, on va le choix, le premier et on va se mettre en mode touriste, hein. retenez bien qu'on va se mettre en mode touriste, regardez il y a difficile, sérieux, folie donc il y, y a un sacré paquet de, de, de modes, et nous on va, on va plutôt passer en mode, euh, en mode touriste. Voilà. L'été au okay, Est-ce que vous, avez, vous, vous allez vous apercevoir que le jeu, même en mode touriste, est déjà bien... bien costaud. <rire> J'imagine même pas ce que ça va être en mode... Ouais, je, vais vous, je vais vous laisser voir par vous-même. Alors le chargement qui est toujours un petit peu long... Allez. Alors, on, a, on apprécie quand même l'animation en chargement. Ça fait, ça, fait, ça fait plutôt joli, c'est pas, pas fixe au moins. Allez, presque fini, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Continue enregistrement, continuez. On va aller voir. Donc, peut-être une vidéo d'introduction, ouais. I What? No hospitality today? We have contact. Two o'clock closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ. I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as nars shit. Rodriguez! Morning, morning. We've got incoming, take a of action. Donc ça y est, on a, la, on a la, le contrôle de la, du personnage, donc voilà, on, on s'est crashé un hélicoptère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Oula, déjà on a un gros monstre qui nous arrive sur la tronche, on a rien compris. Hop là, on va aller lui enlever son oeil, On vient de jeter d'ailleurs. Euh, déjà ça commence bien, on se fait, hein, se fait déjà attaquer à peine on commence, donc on a trouvé un marteau. On va essayer de continuer, de toute façon on est obligé d'avoir le marteau là. Pour casser les planches. Allez, on va descendre. Parce que là, on est on a atterri sur le toit d'un immeuble, apparemment. Donc, on a le QG qui, nous, qui est en contact avec nous, qui nous, qui nous aide ou qui va nous, nous porter secours. Et pour l'instant, il va falloir qu'on se démerde pour vivre. Donc, là, il n'y a rien du tout. Je crois bien que ça sert à rien de, de regarder les pièces en fait. Il a rien d'intéressant. Absolument rien, donc on va continuer à descendre. On voit quand même que tout a été pensé quand même. Euh, ça va pas servir à rien, c'est quand même là et on peut quand même visiter. C'est pas mal d'exploration. Alors, on est en bas cette fois-ci. Est-ce qu'on est est qu peut casser Voilà. Les caisses, oui, bah, apparemment. J'ai essayé de taper un peu dans n'importe quoi. Alors on va suivre la rue parce que là on est dans une, une sorte de, de ville abandonnée. Il hein. plus personne hein. à, cause de, à cause des, euh, des aliens et des trucs comme ça. C'est qui atterrit sur terre là Je sais pas si on peut appeler ça des aliens ou des monstres ou quoi que ce soit. Oh, attention, il y en a un qui nous arrive sur la tronche. Ah, raté. Voilà. Donc un coup de marteau, ça suffit à lui éclater sa tronche. Mais il faut bien viser au bon moment. Donc qu'est-ce que c'est que ça oh, Rien. Hop. Là, il n'y a personne dans la rue, c'est bizarre. On ne se même pas attaquer. Oula, regardez ce machin là-bas. Ouais, con. Il ne fait pas semblant d'être grand, lui, là-bas. Donc là, on a un petit point rouge qui clignote. Deux petits points rouges. Trois. Je me demande ce que c'est, oh là il y a encore des monstres qui arrivent Voilà Un monstre C'est de la santé, d'accord On s'approche de... faut juste s'approcher ça nous redonne de la vie Vous voyez je dois avoir 202, voilà 203 De santé, en bas à gauche on voit le petit coeur euh, 1500 En haut à gauche par contre ça doit être des points faut que je regarde un... Quand on tape Un monstre, voilà Ouais c'est bien ce que je disais c'était des points, regardez je suis à 2000 est-ce qu'il faut faire un, un bon score Sûrement. Et bon, s'il n'y a pas tellement d'aliens. Euh... Voilà, encore un qui arrive. Attention. Voilà. Allez, encore un. Ça commence à un peu à arriver. Voilà, tranquille. On remarque que dès qu'il y a des monstres dans les parages, la musique s'accélère. Enfin, elle change, on va dire. Voilà, dès la musique qui change. Et dès qu'il n'y en a plus du tout. La musique redevient normale. Voilà, elle redevient calme. Donc là pour l'instant, il n'y en a pas. On récupère encore un peu de santé, même, même si on a, on, a, on, a, on a du mal à la perdre pour l'instant. On est en mode touriste, hein, je rappelle. C'est quand même normal qu'on meure pas trop trop vite. Donc là, il y a encore de la santé. Continue, santé plus 2. Qu'est-ce qu'il y a ici Il n'y a rien, ouais. Non, non, non. Est-ce qu'on peut sortir ici Oui. Mais, hop. Ah, la musique se met en route. La musique s'est mise en route. Voilà. non Ah, oula, il y a un nouvel ennemi. Il nous tire dessus pas top on va essayer de lui fracasser sa tronche ah ah faut très bien viser quand même si vous visez euh, si vous visez pas assez bien et eh ben vous, vous, vous passez facilement à côté quoi tout simplement Voilà, santé plus de place au maximum peut-être 208 la santé maximum ah tiens un vaisseau qui vient de détruire l'immeuble devant moi Ouais, est-ce qu'il va s'en aller Ah oui, bah voilà, il est plus là. Et il a juste détruit l'immeuble. Il est arrivé, il se dit tiens, je vais détruire un immeuble. Alors là, on peut pas passer, donc on va faire le tour. Ah Qu'est-ce qui se passe Où il est Où il est Où il est Ah voilà, ils sont là. Alors ça, c'est un jeu, voilà, vous, euh, qui vous fait euh, accélérer votre rythme cardiaque. Là encore ça peut aller C'est vrai que c'est dommage qu'on ait pas de, de pistolet pour l'instant On est obligé d'aller directement au contact de l'ennemi Donc on perd pas mal de vie Voilà Alors il y a toujours des monstres un peu partout Vous savez jamais vraiment où Ils vont sortir Voilà Non il y en a encore un quelque part Voilà il est là bas Il suffit de regarder la balle d'où elle vient Un ici Et un ici voilà, qu'est-ce qu'on a On a un peu de la vie là-bas. Hop. Ah non, c'est pas de la vie. Ah si. Santé, plus de place. Voilà. Où est-ce qu'on peut aller là-bas Il y a un truc bleu qui clignote. Je sais pas ce que c'est, le truc bleu. Ah, au mur plus 10. Ok, donc ça augmente notre défense. Vous voyez, en bas à gauche, on a un, un indicateur avec, un, avec la défense, 10. Parce qu'on va gagner, quoi. Mm -hmm. sais que je dois aller maintenant on là y'a rien Voilà euh, Je ne sais pas où je dois aller Est-ce que j'ai raté quelque chose Là-bas peut-être là-bas derrière Non Y'a rien du tout On va revenir Ah merde donc là, il doit y avoir un passage quelque part, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Là, peut-être ici, non. On peut-être peut tourner en rond. Non, mais là, on peut pas passer. Hein. C'est beau, je, veux, je peux pas sauter, n'importe. On va revoir si on ne sait pas gourer de chemin en, en route. Ça aurait été bizarre, puisqu'on a croisé des monstres, mais... Hein. On va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose là derrière Non, c'est pareil, c'est tout effondré, on ne peut pas passer. Comme si on pouvait pas monter sur des tas de gravats. Alors, franchement... Ça c'est vrai que c'est pas tellement logique à ce niveau-là, il, il, il vous montre des euh, des murs, on va dire. Des passages où on peut pas passer, sauf que c'est juste un tas de gravats. Euh, logiquement, euh, si vous aviez des jambes et, et un peu d'intelligence, vous passeriez dessus. Hop, euh, donc là il y a encore un peu de la vie, je n'avais pas vu. Mais on s'en fout. On va pas s'amuser à récupérer tous les, toutes les vies qu'on voit. On en a 200, on risque pas tellement grand-chose pour l'instant. Ah, voilà, je, je suis en train de revenir là d'où je viens de tout à l'heure. Là, c'est le monstre qui avait cassé le mur. Là, c'est ici, on sait qu'on avait vu le, le, le géant qui était passé là-bas. On est en train de revenir au début. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. Est-ce qu'on peut casser ça Non. Enfin oui. Oui et non, parce que derrière, il y a un tableau hein. en fer. Enfin, une grille en fer. Je sais plus ce que je dis. Je suis à 7300 points. C parce que, Je sais pas si c'est bien dans tous les cas, si on les tue, les monstres, on est obligé de les tuer pour avancer. Et si on les tue, on gagne, on gagne le temps de points. alors je sais pas. Est-ce que quand on prend des coups, on en perd Est-ce que, est-ce qu'il y a une façon de les tuer Ou alors une rapide... il faut être plus rapide Voilà, donc on va courir là, parce qu'on va revenir à... là où on était. Il devait y avoir forcément un chemin là où on était. Comme j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher mon chemin. Non là, il a rien. Là, on reprend en fait le chemin qu'on a pris tout à l'heure on atterrit sur la grande rue hop on va continuer là bas il y a le tas de gravats devant où c'est qu'il y a l'immeuble qui s'est effondré plus loin Hop. donc là il n'y a rien du tout on est bien sûr on va... on bien le tour hein. ouais, je peux pas casser hein. je peux même pas casser ce portail en fer donc là on peut pas passer sur ce tas de gravats c'est sûr et certain Non. Pareil, euh, les murs ils sont pas tellement hauts. Hein. Si on était un peu intelligent, on montrait par dessus le mur. Là y a rien. Mmh. Alors. On peut pas casser les murs non plus. D'ailleurs on a une, gro une grosse masse, mais on peut pas casser les murs. Une remarque simple. Euh, on va retourner là-bas. Attendez, y il a un truc bleu là. Tiens, je l'avais pas vu. Ah là, voilà, armure. Plus 1 ouais. Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça, ça, joue bien quelque chose Je sais pas. Non, on a rien, on fait le tour. Ah mais je suis con, regardez. D'accord. Et oui, en plus je l'avais vu, je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. grande voilà, on a gagné une arme. Attention, attention, un kamikaze. Écoutez, ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hop là. Et Kamikaze, c'est des, des mecs avec des boulets sur les mains qui courent très très vite. Et que et le son, vous savez jamais d'où il vient. Ah, hop, il une tient dessus. On sait jamais d'où il vient. Il, il a crié, il fait « Ah, ah, ah, Et euh, moi, j'ai un casque. Un casque, un très bon casque. Et il euh, n'y a aucune différence entre... Euh... C'est pas un son stéréo. On ne sait pas s'il vient de la gauche, de la droite. Euh... On sait rien du tout. Ça fait un bruit euh, mono, tout simplement, de, qui vient de partout en même temps. Et donc, je vous dis pas à quel point ça peut être... Euh... Euh, je un, un prétexte pour stresser et pour, euh, pour devenir super actif d'un seul coup quoi. <rire> hop là donc ça y est on peut continuer un peu un peu le jeu alors là rien qu'est ce qu'il y a derrière je sais pas. on va continuer à avancer ah, ah vous entendez le kamikaze le kamikaze ah, là il vient d'où il vient d'où ah bah ça va, ils viennent de là. Vous voyez, ils ont des gros boulets dans les mains. Hein. Et dès qu'ils qu qu viennent sur vous, ils, ils explosent. Donc ça, c'est un truc euh, qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, avec des balles, il faut il lui faut en tirer plusieurs. Parce qu'il est, il est trop gros, maintenant. Ah Les ennemis, là. Il y a encore un truc bleu, là-bas, à gauche. On tire dessus. Hop Armure plus 10. D'accord, donc l'armure, c'est une sorte de truc qui absorbe les dégâts. Au lieu que ça nous mette des dégâts, ça, nous, ça va dans l'armure Hop là on gagne un peu de vie Santé plus 5 c'est plutôt pas mal Allez lui là-bas Ah il veut pas Très bien. Est-ce qu'on a une limite de balles Je pense pas, y a, pas de, y a pas de compteur pour les balles Donc, Je pense qu'il y a pas de limite Ah attention kamikaze Où c'est qu'il vient, qui vient Là-haut Là-haut hop on le tue <rire> Tais-toi. Oh merde. Voilà. Oh attention, regardez-moi regardez tous ces kamikazes de fou. Donc, technique, c'est que faut, quand, vous en, quand vous en détruisez un, il explose. Et donc, s'il si y a ses collègues à côté, ils explosent avec. Hop là. Hop. Où oh, c'est qu'ils viennent Regardez. Regardez. Ah Il y, y en a qui venaient du côté. Vous les voyez jamais, vous savez pas d'où ils viennent. C'est absolument impossible de savoir d'où ils viennent. Avec, avec, avec, avec la, la fumée et tout, vous savez pas d'où ils viennent. Alors, regardez, il y en a un qui vient derrière. C'est un, un peu stressant comme. Euh... Regardez, il y en a un qui vient, je sais pas d'où il vient. Il est où Ah, bah, vous voyez, il était, de, il était arrivé par, par la droite. Il court tellement vite que euh, vous savez jamais. Alors, où c'est qu'on atterrit là Hop. Ça, c'est un. Euh... Un grand boulevard. Il y a l'hélicoptère qui s'est craché. Hop, God en morceaux. Il n'y a que moi qui, qui est survécu. That. ai survécu. Copy je suis en train de récupérer, je suis au maximum. Ah bah, il y a de la vie. Hop, il y a des ennemis aussi. Il me semblait bien que ce serait pas si facile. Hop là. Ah là, par contre, euh, ça peut être inquiétant parce que c'est comme c'est si une grande place. Là, ils peuvent vraiment être partout. Ah, J'espère qu'il n'y aura pas trop de kamikazes là. Sinon, ça va être impossible. Hop là, moi, tire un peu de partout. Ce qui est bien, c'est que pour les tirs, euh, c'est pas tellement précis, mais on touche quand même. C'est vachement aidé, peut-être que c'est parce que je suis en mode touriste. Ils sont derrière moi. Je sais qui viennent. C'est pas tellement précis, attention Un kamikaze qui arrive Il vient d'où Il vient d'où Il vient de là Hop Regardez moi tous ces kamikazes Ça c'est le truc le plus horrible dans ce jeu C'est les kamikazes ça, ça vous fait devenir fou là. Regardez je tu sais qui vient Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je me tourne, je me tourne là, voilà. il était déjà là, il était déjà devant moi c'est d'abord c'est un truc de fou, hein. c'est quelque chose assez impressionnant, mais ils arrivent à une vitesse où vous savez jamais où ils viennent. Ils trop vite. Allez, il y en a un là, il y en a un à côté. Et puis vous pouvez pas leur échapper, hein. ils courent vite. Hein. Ils courent beaucoup plus vite que vous. Regardez toute cette, toute cette fumée. C'est fait exprès, hein, la fumée qui nous empêche de voir euh, les, les prends Donc là-bas, on a des ennemis, ça gueule encore. Il y en a un qui arrive là, donc celui-là, c'est bon, je l'ai vu. Hop, hop C'est qui vient, où c'est qui vient Ah, là, viens <rire> En 3 secondes, il était à côté de moi Non Oui, oui, ça vient, ça vient, ça vient d'où Hop là Voilà Ça y est, il a plus de kamikaze Oh, des monstres Voilà Hop, hop, hop, hop, hop, hop oh, ça, Ils sont à la chaîne, là, il faut, euh, faut reculer en même temps, sinon ils vous rattrapent Voilà